Depuis que je suis toute petite, je chante, pour moi toute seule d'abord et ensuite pour les autres. Je chante depuis toujours et ça fait 20 ans que je transmets ce que j'ai compris des aspects techniques, de la dimension musicale et émotionnelle du chant. Je suis Chirane, je suis chanteuse et je suis également prof de chant. Chaque semaine, j'anime des ateliers de groupe dans un studio de répétition au cœur de Paris. Nous allons découvrir vos voix, vivre d'intenses moments de partage, faire de la musique ensemble et donc se faire plaisir et être enfin heureux. Par petits groupes de 8 maximum, nous parcourons un répertoire varié, des musiques pop aux musiques du monde, de la soul au jazz, de la chanson française au slam. Pendant deux heures, on s'échauffe, on joue, on chante individuellement, en duo et en groupe. Et trois fois par an, vous chantez devant un public. Cet atelier s'adresse à tous les niveaux, même à vous qui n'avez jamais osé. Alors, vous viendez